Le long du chemin, j'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui, à travers l'orage grandant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur. Et je suis gardé, je suis gardé C'est l'ami fidèle, c'est l'ami fidèle Le plus tendre ami, le plus tendre ami En toute assurance, en toute assurance Je m'appuie sur lui, je m'appuie sur lui À travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix J'ai confiance en mon Seigneur Et je suis gardé J'ai confiance en mon Seigneur Le long du chemin J'ai confiance en mon Seigneur Et il tient ma main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 J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire esplendie tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur.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 pour nous arracher du feu de l'enfer, tu n'as pas exigé de garantie. Avant de manifester ton amour, ton bras de Père, tu l'as tendu vers nous. Pour nous arracher du feu de l'enfer, gloire à ton nom, auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés.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 Adoratrice, adorateur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est la journée que l'Éternel a créée, elle est pour nous une journée de joie et d'allégresse. C'est la nuit que l'Éternel nous donne, c'est une nuit de joie, une nuit d'allégresse, une nuit de communion, une nuit de partage, alléluia. Reçois la vie de Dieu, reçois la grâce de Dieu, que la paix, que la miséricorde nous soit multipliée. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Que l'amour de Jésus-Christ nous soit multiplié. Oh, Alléluia, Seigneur, ce soir encore. Que la communication de ce esprit nous soit donnée. Seigneur, je veux te dire merci. Shalom, shalom, chaque soir à chaque frère, à chaque soeur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Chaque soir, c'est un privilège pour nous. Chaque soir, c'est un privilège pour nous de nous approcher devant le trône de Dieu. C'est un privilège. Seigneur, reçois la gloire. Papa, reçois l'honneur. Merci Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Merci pour la présence, Seigneur, de tes enfants qui sont connectés. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ces précieuses dames et ces précieux hommes. Merci pour la vie de chacun, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette famille que nous formons. Cette famille cette famille, nous sommes unis dans un lien d'amour. Cette famille que celui qui nous unit est plus grand. Le sang de l'agneau qui nous unit est plus fort. Le nom de Jésus qui nous unit est puissant. Seigneur, merci pour la famille que tu nous as donnée. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité dans la vie de chacune. Merci Seigneur pour ta fidélité dans la vie de chacun. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Seigneur, les adorateurs que nous sommes. Nous sommes réunis devant ton trône de grâce et de miséricorde hein, Pour te célébrer Nous sommes venus jeter nos couronnes Nous sommes venus déposer nos caractères Nous sommes venus déposer nos émotions Nous sommes venus nous vider devant ton trône de gloire Pour te célébrer Reçois la gloire papa Reçois la gloire papa Reçois l'honneur Oh toi qui nous as créé toi qui nous as lavés par ton sang. Toi qui nous as régénérés par le Saint-Esprit. Toi qui nous as donné la parole de vie. Reçois la gloire. Oh Papa, nous te célébrons. Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Papa. Tu es notre Papa. Tu es notre Papa. Alléluia. L'éternel est Papa. Adonai est Papa. Oh Alléluia. Jésus Christ est papa. Dieu d'amour est mon papa. Ce soir, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons nous laisser bercer dans les bras d'amour de notre papa. L'éternel est papa. Adonai est papa. Jésus Christ est papa. Dieu le Père est mon papa. Oh oui, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Oh oui, je t'aime, tu es mon papa. Et... Yahweh, je t'aime, Yahweh, je t'aime. Yahweh, je t'aime, tu es mon papa. Et... Yahweh, je t'aime, Yahweh, je t'aime, Yahweh, je t'aime. Tu es mon papa et Yahweh je t'aime, Yahweh je t'aime, Yahweh je t'aime, tu es mon papa et Alléluia Seigneur, nous t'appartenons, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, tu es venu nous chercher dans cette terre de, de misère. Tu es venu nous chercher pour nous donner une place de choix près de toi Tu es venu nous chercher pour nous démontrer ton amour inconditionnel Tu es venu nous chercher pour nous placer dans ta vérité parfaite Tu es venu nous chercher Seigneur pour que nous bénéficions de cette grâce infinie Tu es venu nous chercher Seigneur Oh, vous faites de nous tes enfants. Reçois la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur pour ton nom que nous portons. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Oh, nous te bénissons. Nous sommes membres de la famille céleste. Nous te célébrons. Reçois la gloire, papa. Reçois la gloire, papa. Reçois la gloire, papa. Reçois la gloire, papa. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Reçois la gloire. Reçois la gloire. Seigneur, chaque adorateur connecté te donne la gloire. Chaque adoratrice connectée te donne la gloire. Reba Sakaya Maka. Yeke te poni Makaya Maka. Le beau Sakaya Bakurubo Bakuya. David a dit: Mon âme béni l'éternel. Eh! Hey! ce soir dit à ton âme de bénir l'éternel hein? mon âme bénit l'éternel hein? mon âme bénit l'éternel hein? que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom oh l'éternel il veut faire éclater tout ce qui est en toi il veut faire éclater les, les, les, les projets il veut faire éclater les idées qui sont en toi il veut faire éclater la réussite qui est en toi il veut faire éclater que tout ce qui est en moi dans mon corps repose ce qui est en toi que tout regarde dans mon cœur te loue rebon saka ya maka que toute pensée te loue Seigneur que mes sentiments te louent. rebon hey yekete pori ma an raba saka ya baba rama kaske baba oh seigneur mon âme bénis l'éternel mon âme bénit l'éternel Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, mon grand. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, mon grand. Jésus-Christ, mon Dieu, tu es le Dieu infini, mon grand. Éternel, mon Dieu, Adonai mon Dieu, tu es le Dieu infini, mon grand. Elohim mon Dieu, tu es le Dieu infini, mon grand. Mon âme, Alléluia. bénis l'Éternel. Adon Bénis l'éternel, adorateur, masqué de bénis ben l'éternel, éternel mon Dieu, tu es le Dieu infini, mon fort. Héloï, mon Dieu, tu es le Dieu infini. Mon enfant, Rebosakaya Babara Seigneur, ce soir encore nous nous humilions devant toi, oh papa, pour exprimer notre reconnaissance, notre reconnaissance, pour exprimer notre adoration, nos remerciements, nos actions de grâce. Que ne puis-je, mon Dieu, Dieu de ma délivrance rempli de ta louange?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 de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureuse, alléluia oh Seigneur le français, Seigneur, ne peut pas nous aider, ne peut pas nous aider à exprimer notre reconnaissance reçois les sentiments de notre cœur reçois chaque battement de notre cœur Seigneur, comme une louange reçois chaque Chabatment de notre cœur comme une adoration. Rabasaka saka yebakori makaya bakoro vos santsa. Yekete pori makaya bakoro vos sés que yebabara makoya. C'est le meilleur papa. Re vos sés que C'est le meilleur papa. Rama saka yebakori makaya. C'est le meilleur papa. Le papa responsable. Le papa d'amour. Ohri maske de bakoro. Rabasaka saka yebakori makaya bakori ba oh. Ohri maske de Rebaba. Ah, ah, le prenant en charge, Règle ah, défenseur de ses enfants, Robocèque le protecteur, la brissure. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, ton Saint-Nom, car tu m'as sauvé. De tous mes ennemis. Ô oh Seigneur, mon Dieu, merci. Ô oh Seigneur, mon âme est heureuse auprès de toi, car tu es pour moi un abri sûr. Et jamais, mon Dieu. Je ne serais humilié car mon salut vient de toi, ô oh Seigneur. Car ma santé vient de toi, ô oh Seigneur. Car ma joie vient de toi, ô oh Seigneur. Car ma victoire. Viens de toi, ô oh Seigneur, Alléluia, car mon bonheur vient de toi, ô oh Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, Alléluia. Je chanterai ton saint nom, ton puissant nom, car tu m'as... Sauvé de toutes mes frayeurs, ô oh Seigneur, mon Dieu, merci au Baba. Je te bénirai, Alléluia. De tout mon cœur, je chante. Ta puissance, ta louange, car tu m'as sauvé de tous mes échecs. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Papa, mon Dieu, merci. Oh Rimaskendele Baba. Il y avait Dieu, mon papa, merci. Baba, mon Dieu, merci. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour le sang de la nouvelle alliance qui a été répandue pour la rémission de nos péchés. Merci pour le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Merci pour le sang qui dit des choses excellentes ce soir, pour nous ce soir, pour nous, pour notre destinée, des choses excellentes pour nos lendemains, des choses excellentes pour nos familles, des choses excellentes pour chaque Adorateur, chaque adoratrice, le sang de l'agneau. Tu as dit, son, sans aspersion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais le sang de Jésus a été versé pour nous. Le sang de Jésus a été versé pour nous. À la croix, Jésus a versé son sang. Seigneur, ce soir, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos manquements. pardonne nos iniquités. Oh Seigneur! Ne pardonne-nous, Seigneur, que ton sang nous sanctifie, que ton sang, ton sang, ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous invoquons ce soir le sang de l'agneau. Nous invoquons ce soir le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de l'agneau. Nous appliquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang qui a vaincu Satan. Le sang qui a précipité l'accusateur. On ne peut plus nous accuser, on ne peut plus nous condamner, on ne peut plus nous arrêter. Le sang de notre justification. Nous sommes affranchis par le sang de Jésus de tout péché, nous sommes affranchis de tout esclavage du péché par le sang de l'agneau par le sang de l'agneau par le sang de l'agneau ra basaka ya bakoro makaya bakoro bosete bakoya yekete korobo sotoro borobo sata horiba saka ya baba makaskendere rebako hora ma santo robosanta baba oh cet esprit esprit de l'éternel esprit de vie nous avons besoin de toi esprit saint nous avons besoin de toi, esprit consolateur, esprit paraclé, esprit de sainteté, esprit de pureté, esprit de force, esprit de victoire, pour ramasser que Yebako nous avons besoin de toi. Holy Masqueinde Rebaaramakasqueinde Reba Koya, Saint Esprit, viens nous expliquer ta parole. Viens t'essayer à travers nous par des soupirs indescriptibles. Esprit de vie, requete te corobo soto robocha. Reba Sakaya Rebaaramakasanta rompi nous ce soir. Rekete te para mako. Saint Esprit, visite nous ce soir. Reba Sakaya Rebaaramakasanta. Saint Esprit, communique la vie, communique la vie à nos commoteels, communique la vie à nos commoteels. La vie à Doko, ah, rabba sa kaya bakouli maka. Yé kete poli maon, yé kete poli maon, yé kete poli maon. David a dit Tu oindules ma tête et ma coupe de botte. Yé kete poli maka, tu oindules la tête de chaque adorateur. Tu oindules la tête de chaque adorateur, c'est ça. Et la coupe de botte, yé kete poli maka, yé kete poli maon, yé kete poli maon, rabba sa kaya bakouli maka, yé kete poli maka, ori maskende le baba la kaseke, yé te paraba kore makka ma on oh, ori ma santa da baba ori baskanda da baba rabaga cet esprit c'est le moment oh cet esprit c'est le, oh, le moment viens glorifier jesus ori oh, baske de baba rabasa ta rabaka ya bakoroboseke bakore makaya santa ho cet esprit c'est le moment viens nous régénérer viens lever ce qui n'est pas ta gloire viens déposer en nous rabosa ka ya la nature divine. C'est le moment, Saint-Esprit. Viens opérer cette chirurgie spirituelle. Oh, viens lever le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair. Viens écrire ta parole sur nos cœurs. Viens sanctifier nos émotions. Viens purifier nos réflexions. Viens purifier nos pensées, Saint-Esprit. Viens. Jésus a dit dans Jean 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Non, Paramakaya, let pause if you're the paramako. Rambasei, let the paramakaya makori makka. Holy Ghost, let break if you're the makaya makori makaya makori makka. Ah, come Holy Spirit. « I need you, Orimo Santara Baba. »« Oh, suite Holy Spirit, Esprit de l'Éternel. »« Rebo robo Baba. »« Merci, cet esprit. »« Merci, Esprit de vie. »« de, de Merci de nous communiquer tes dons. »« Merci de nous communiquer tes dons. »« Merci de nous communiquer le fruit de l'Esprit. »« Rabo Sakaya Baba. » que nos vies ne soient plus jamais les mêmes cet esprit, merci de visiter chacun merci de visiter chacune de nous, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes, au nom de Jésus visite-nous maintenant là où il y a la maladie expulse la maladie de notre organisme, au nom de Jésus car il est écrit, si l'esprit de celui qui a écrit notre l'homme habite en vous, l'esprit de ce qui est écrit dans le monde rendra aussi la vie à vos corps mortels. et cet esprit, toi qui es écrit dans la mort, toi qui habite en nous, rends la vie à nos corps mortels, expulse de nos corps mortel Tout ce qui est maladie, tout ce qui est virus, bactéries, gènes, microbes, rampants, paramakaya, les qui était para ma J'applique le sang de l'agneau sur le corps de chacun de nous. Depuis le sommet de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds, j'applique le sang de Jésus sur nos enfants, le sang de Jésus sur nos époux, le sang de Jésus sur nos épouses, le sang de la dossier membre de nos familles. Par makai yekete porima kayabakorima an. Rabasaka, yaba de rebakoya Au nom de Jésus. Yekete porimaka. Yekete ma an. Yekete porimaon. Rabasaka yaba makoya Oh, le sang de l'agneau. te paramakaskete. Yekete koroboborimaka. Oh seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons cet esprit. Nous te célébrons cet esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous savons pas chanter. Sans toi, nous ne pouvons pas prier. Sans toi, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu obéissants. Oh, ce n'est ni par notre propre force, ni par l'intelligence de qui que ce soit, mais par le Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit prend toute la place. Saint-Esprit. Oh, le Seigneur c'est l'esprit, le Seigneur c'est l'esprit, le Seigneur c'est l'esprit, tu es Seigneur, tu es Seigneur sur cette plateforme, tu es Seigneur dans nos vies, tu es Seigneur dans nos esprits, tu es Seigneur dans nos âmes, tu es Seigneur dans nos corps, tu es Seigneur dans nos foyers, tu es Seigneur dans la vie de nos enfants, tu es Seigneur dans nos ministères. Dieu Seigneur, je n'en destinais pas. Rabassa Tu es Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier à partir de Acte des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 au verset 25. Acte des Apôtres, chapitre 12, verse 1, verset 1 au verset 25. Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 1, au verset 25. Alléluia. Nous allons lire tout le, tout le passage. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à, se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit périr par l'épée Jacques, frère de Jean. Hmm. ah Voyant que cela était agréable aux juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia, nous sommes l'église sur cette plateforme. Nous sommes un rassemblement de croyants. Nous sommes l'église. Amen. La Bible dit, après la... Il dit au verset 5, Pierre était donc, donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait. En deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Hmm. Alléluia, Alléluia. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. » Alléluia. Verset 8. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture. » était sandale. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. » Alléluia, il faut répéter ça pour toi-même. Il faut dire, Je dis, moi je dis, Béatrice dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. » et qu'il m'a délivré de la main de roses et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée si Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rose s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et il s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitaient la paix parce que le pays tirait sa subsistance de celui du roi. Verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les enranga publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, il faut écrire, au même instant, hmm, la Bible dit verset 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira à ronger des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Verset 25. Banabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournaient de Jérusalem en menant avec eux Jean, surnommé Jacques. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Que cette parole nous fasse du bien ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a eu un Eurone. Il y a eu un à la naissance de Jésus. Il y a eu un hérode qui a fait tuer les enfants à la naissance de Jésus. Et, et après un ange j'ai envoyé un message à Joseph, à Joseph qui, qui s'était réfugié en Égypte pour dire Retourne, retourne à Jérusalem parce que ceux qui cherchaient un enfant sont morts. Alléluia. Amen. Et ici, on nous parle de portes. Ce, euh, je chantais Je te bénirai toute ma vie Je chantais que Dieu m'a délivré Je chantais, je disais Que ne puis-je mon Dieu, Dieu de ma délivrance Alléluia Amen Quelquefois la prison Elle peut ne pas être physique La prison ça peut être Ça peut être un raisonnement Ça peut être une idée carrée que tu as Alléluia Ça peut être, ça peut être une prison spirituelle dans laquelle tu t'es retrouvé, à cause d'un acte que tu as posé, ou bien à cause d'un acte que tu n'as pas posé. Ici, c'est quoi le, quel acte qu'ils ont posé L'acte qu'ils ont posé, c'est qu'ils annonçaient la parole de Dieu. L'acte qu'ils ont posé, c'est qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient la route, ils annonçaient la route du salut, la voie du salut. Et Dieu a dit, c'est lui qui ouvre les portes et que personne ne peut fermer. Il dit quand il loue, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu a fermé la porte de l'arche de Noé, personne n'a pu ouvrir. Alléluia. Ce n'est pas Noé même qui a fermé la porte. C'est Dieu qui est venu fermer. Amen. Donc, et, et Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Jésus est la porte. Et donc dans ce, dans, dans ce passage, nous voyons l'intervention divine. Nous avons besoin chacun de nous De l'intervention divine Nous avons besoin chacun de nous De, de l'intervention divine Amen Mais ici pour que cette intervention divine se fasse Il a, que, il a fallu que l'église L'église s'accorde pour prier Qu'est-ce qui s'est passé hérode s'est mis à quelques membres de l'église il a, il, a, il, il a poussé le pion Jusqu'à faire mourir Jacques. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu te dis, oh non, je suis enfant de Dieu. J'ai pas besoin de prier pour telle chose. C'est-à-dire que. Et puis maintenant, les gens disent, eh, mais lui-même, c'est un enfant de Dieu. Lui-même, c'est là même va à l'église. Pourquoi est-ce que ça lui est arrivé? Alléluia. Quand ils ont attrapé Jacques, tous les disciples, tous ceux qui ont prié là, ils se sont dit, c'est un enfant de Dieu. Dieu va le délivrer. Ils ont, attrapé, ils ont attrapé Jacques. et Rod a fait tuer Jacques. Il a fait mourir Jacques par l'épée. Et il a vu que c'était intéressant. Personne ne s'est opposé. Il est parti saisir Pierre. L'église a dit, la première fois, on n'a rien fait. Mais la deuxième fois, on ne va pas se laisser faire. Alléluia L'église a, a pris ses responsabilités. La Bible dit, l'église ne. Pierre, au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La Bible n'a pas mentionné la prière comme dans les psaumes comme David priait. Mais vraiment. Je ne sais pas quel genre de prière ils ont prié, mais je sens qu'ils ont prié de tout leur cœur. Je sens qu'ils ont prié, à la limite même, ils pleuraient même, Jacques en avait, c'est-à-dire que leur cœur pleurait pour Jacques. Ils ont prié de leur cœur, ils ont dit, Seigneur, ce qui est arrivé à Jacques, il ne faut pas que ça arrive encore à Pierre. Seigneur fais miséricorde. Ils ont appelé la miséricorde de Dieu. Ils ont appelé l'intervention divine. Ils ont appelé le Seigneur. Et tellement, tellement que Hérode voulait que Pierre comparaisse, comparaisse devant lui, Pierre était gardé par plusieurs gardes. Il y avait des, des quatre gardes à côté de lui, autour de lui, à la porte. En tout cas, aucun moyen de s'échapper. Mais la Guise n'a pas laissé. L'Église a persévéré dans la prière. Et Dieu est celui qui exauce la prière. Nous, notre rôle, c'est de prier. Et le rôle de Dieu, c'est d'exaucer. Amen. Et la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre dormait. Pierre n'était pas ébranlé. Pierre était, il était, il n'a pas fait comme Paul et Silas. Il n'a pas peut-être pas chanté. Il n'a peut-être pas chanté des louanges comme Paul et Silas dans la prison. Mais il avait l'assurance que son, son Dieu pouvait le délivrer. Il, il, il, il dormait. Il dormait dans la confiance de Dieu. Amen. Il dormait en deux soldats. Et voici l'intervention divine. Un an, et voici un an suivant. Une lumière. Une lumière a brillé dans la prison. Cette lumière-là a aveuglé. Cette lumière-là, c'était comme de l'anesthésie. Ça a endormi les, les soldats. Mais cette lumière-là a localisé Pierre. Que la lumière de l'éternel brille dans nos vies. Que la lumière de l'éternel brille dans nos pensées. Que la lumière de l'éternel brille dans nos raisonnements. Que la lumière de l'éternel nous éclaire. Que la parole de Dieu nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Et là où nous sommes retrouvés dans la captivité. Que la lumière de l'éternel vienne nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes sont tombées. Alléluia. On dit, toutes les menottes de pierre sont tombées. Les chaînes de ses mains sont tombées. Amen. Ça, c'est l'intervention divine. L'ange lui dit, mets ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Mets tes sandales. C'est la paix que procure l'évangile. L'ange lui dit, enveloppe-toi encore de ton manteau. Alléluia. C'est la cuirasse de la justice. Et dit, suis-moi. L'éternel. L'éternel est sur le point où Chaque jour, l'éternel nous exauce. Chaque jour, alléluia Mais chaque chose elle, elle, elle Se manifeste en fonction du temps Fixé par Dieu C'est comme si ce soir, si je prie pour quelqu'un qui, quelqu qui veut un enfant Qu'elle ne veut pas Dans neuf mois, elle va voir l'enfant Même si ce soir, elle tombe enceinte Alléluia Donc, l'ange est venu et, et, et Pierre pensait que c'était un rêve. Alléluia. Et je, et je le déclare dans la vie de chacune d'entre nous. Il y a des circonstances qui vont nous arriver. On va penser que c'est un rêve. Tellement ce sera trop beau pour être vrai. Mais ce sera la main de Dieu. Et je le déclare dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. L'intervention divine qui emmène l'extraordinaire. L'intervention divine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, pièce sortie. Dit au nom de Jésus, je sors de toute prison satanique au nom de Jésus. Je sors de toute prison spirituelle au nom de Jésus. Je sors de toute prison intellectuelle au nom de Jésus. Je sors de toute prison imaginaire au nom de Jésus. La vie des sortit sortie et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Alléluia, Ma soeur, mon frère, aujourd'hui je, je lisais... Je lisais, le, je lisais le, témoignage de Corinne. Alléluia, ça m'a édifié. Juste une idée que Corinne a eue. Elle a dit, ma vie était une vie de maladie, maladie, maladie, as, quoi, quoi quoi Elle a cité beaucoup de maladies, épilepsie. Mais, mais mais elle n'est pas restée dans la prison de la maladie. Dieu lui a donné juste une idée. Et Dieu a fait de cette maladie Le tremplin pour elle Aujourd'hui, elle travaille Elle travaille dans le domaine de cette de, de, ce, qui a, ce qui a voulu être un mauvais témoignage Est devenu un témoignage Pour la gloire de Dieu Ma soeur Corinne, que Dieu te bénisse En passant, je, suis, je, je, je salue Cathy, je me suis trompé. Je devais appeler une tante qui s'appelle Cathy Et ça m'a fait plaisir d'entendre ta voix Depuis l'omé, que Dieu te bénisse, alléluia Que Dieu te bénisse, que le Seigneur soit béni Donc c'est ça donc ce soir, nous avons des imaginations que Dieu doit changer. Nous avons des idées que Dieu doit changer. Nous avons vécu des événements, mais ces événements-là sont un tremplin pour nous. Alléluia. Ces événements-là sont un tremplin pour nous. Il dit, il s'imaginant avoir une vision. Dieu va donner des visions. Alléluia. Dieu va donner des visions. Tu vas te revoir. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui va transformer ta vie. Je ne suis, suis pas à la fin de mon témoignage, mais je suis en train de vivre des expériences comme ça. Alléluia. Une idée libératrice. Ça. Il dit, c'est par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est le renouvellement de l'intelligence qui nous transforme. Amen. Et chaque événement que nous avons vécu était un tremplin au nom de Jésus-Christ. Hein? Au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai un petit témoignage à cela. C'est-à-dire en 91, quand je suis allé à Londres avant de partir, j'avais écouté un témoignage. J'ai d'abord fait, j'ai d'abord fait une offrande d'action de grâce, et puis j'ai écouté un j'ai écouté une prédication qui a dit :« Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes héritier selon la promesse. » Et puis je n'ai pas trop bien compris. Je venais de donner ma vie à Jésus. Mais ce qui est sûr, je ne me rappelle plus du message, mais je sais que le titre de ce message, c'était « Vous êtes la postérité d'Abraham. » Alléluia. Je suis arrivé à Londres. Je suis arrivé à Londres. J'étais dans une école. Je cherchais, je cherchais, et pas de l'ambassade de France à Londres. Et pas du lycée français. Pour ceux qui connaissent, c'est à West Kensington. Non, à South Kensington, pardon. Ça fait longtemps que je suis à South Kensington. Donc, je Cherchais un foyer. Je cherchais un foyer. D'abord, j'habitais mon beau-frère à Pékin, et puis après, je cherchais un foyer autour de mon école. Donc, quand je suis venu le matin, d'abord, même mon arrivée là-bas, c'était un miracle. Un jour, je vais prendre le temps de t'en parler. Donc, mon arrivée là-bas, même, c'était un miracle. Je n'étais jamais parti. Un pays où je ne suis jamais parti. J'avais à peine 24 ans. J'ai quitté, quitté mon pays. Mon pays natal, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis parti. Arrivé à Paris, on dit grève. On dit grève, euh, grève, F, F, France, grève. Je ne sais plus, c'est UTA à l'époque ou bien F, France, mais en tout cas, il y avait grève. Alors que je devais décoller de, euh, de 17h pour arriver à, à 19h, euh, je sais plus, à 19h à Londres. On dit grève. Et ça, à 23h, on décolle pour arriver à minuit à Londres. Un pays où je ne suis jamais parti. Où je ne. Personne ne m'attendait. C'est-à-dire que personne ne m'attendait. Quand j'écrivais à l'école, ils m'ont envoyé une adresse. Moi, je pensais que c'était l'adresse du foyer. Donc, personne ne m'attendait à minuit. Je dis, quand je suis sorti, c'est la porte automatique, ça s'ouvre. Quand la l'IFRO, quand ça s'est ouvert comme ça, j'ai dit, Seigneur, je, je t'appartiens. Un pays, c'est-à-dire que l'anglais même, je, je parlais. Béaba, Un pays où personne ne m'attendait, j'arrive à minuit. Et il faisait froid. Je prends un taxi, je montre l'adresse. Dieu merci. Dieu est bon, hein. L'adresse que j'ai montrée, c'est à quelques minutes de l'aéroport. Je sonne. Pour moi, je suis dans un foyer. Alors que c'est chez, chez, chez notre directrice, la directrice d'études. Elle, elle avait mis son adresse comme ça pour que, bon, je la laisse tranquille. <rire> Parce que je lui posais trop de questions quand je faisais mes papiers. Donc elle m'a dit, mais pourquoi elle est, elle est française, son mari est, est anglais. Elle m'a dit, j'ai dit, bonjour, je suis Béatrice, je viens d'arriver à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pouvez pas appeler je suis revenue vous chercher à l'aéroport À l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Il n'y avait pas téléphone, il n'y avait pas portable. Il n'y avait pas de portable. Et puis il y avait son adresse. Mais Dieu merci. Ça veut dire que le premier miracle que Dieu a fait pour moi, sa, sa maison sa n'était maison, pas loin de l'aéroport. Donc j'ai pu payer le taxi compte, plus la taxe. Alors que mon école est à des kilomètres de la... je ne savais pas. Donc, ça, c'était le premier miracle. Je suis venue, elle m'a dit Entrez, entrez. Il est déjà 2h du matin, laissez tout, venez vous coucher. Elle a, elle a délié d'un fauteuil, c'est devenu un matelas. Elle m'a donné une couverture, j'ai dormi. Le lendemain matin, c'est dans sa baignoire même, je sais me laver. J'ai vu son mari en passant dans la chambre, tout ça. Et puis, le lendemain, on va à l'école. Elle et moi dans sa voiture, elle garde sa voiture à, à une station, on prend le métro loin comme ça, jusqu'à jusqu'à qu'elle Je dis, Seigneur, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main. Donc après ça, j'ai appelé mon beau-frère qui était à Pécam et, et, et il m'a montré comment je devais partir. Bon, il y avait deux Ivoiriennes dans l'école, elles m'ont dit qu'elles habitaient Pécam et elles m'ont accompagné elles disent qu'elles connaissent l'adresse de mon beau-frère, elles m'ont accompagné chez mon beau-frère le lendemain, j'ai dormi chez mon beau-frère. Et le deuxième jour, je me suis mise à genoux, je ne savais même pas prier en langue, j'ai prié deux secondes, j'ai dit Seigneur, je suis la postérité d'Abraham, je suis héritée selon la promesse, ma grand-mère dans sa maison là-bas telle personne a habité, elle a fait des enfants, des enfants ne paient pas de loyer. Je ne je sais, sais pas ce qui m'a prise, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas payer de loyer à Londres. Je, ne, je, je vous assure que j'étais débutante, mais dans la foi chrétienne. Et j'ai fini de faire cette prière à 4h du matin. À 9h, je m'en vais à l'école. C'est elle-même qui a fait la prière. Je vais dire à, à la dame, à notre directrice d'études, je lui demande, je dis, est-ce que je peux avoir de foyer autour de l'école Foyer, ça veut dire que tu vas payer quelque chose, un loyer. Moi-même, c'est-à-dire que je ne comprenais rien. Elle tape à l'ordinateur. Elle tape, on dit « Full up, full up, full up. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. » Elle dit « Mais attends, je vais demander aux Ivoiriennes qui sont ici qu pour voir comment elles sont logées. Elles vont t'aider à te loger. » Elle appelle les deux Ivoiriennes. Il y a une grande soeur, une petite soeur. La grande soeur dit « Bon, ce week-end, je déménage. Je vais aller à Seven Sisters. Donc, tu peux venir habiter ma, ma soeur à Pekam, à Salam Road. Je dis, ce n'est pas possible. Par la grâce de Dieu, j'ai habité avec ces deux dames-là. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse leur postérité. Que Dieu bénisse leurs enfants. Alléluia. J'ai habité avec ces deux sœurs-là. Mes deux années que j'ai faites à Londres. Je n'ai jamais payé de loyer. Elles m'ont dit, oublie le loyer. Que notre sœur. Je vous assure, je n'ai jamais payé de loyer à Londres. À Londres, on paye le loyer chaque semaine. Je n'ai jamais payé de loyer. Tout ce que je faisais, je participais pour la nourriture, je participais pour les factures, mais je n'ai jamais payé de loyer. C'était l'intervention divine. Alléluia. Et je veux donner à Dieu, à Dieu cette gloire-là. Elles ont dit, tu es notre petite sœur. Franchement, on veut pas, tu n'as pas besoin de ça Tu n'as pas besoin de payer. C'était la grâce de Dieu Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Western Union Avant d'envoyer l'argent de la Côte d'Ivoire, ça prend deux semaines Tu vas à Barclays Bank Tu prends des autorisations Avant que ça n'arrive sur ton compte à Barclays à Londres Vraiment, je donne toute la gloire à Dieu L'intervention divine L'intervention divine Dieu est fidèle Dieu est fidèle Voilà Dieu qui est venu Voilà Dieu qui est venu pour délivrer Pierre Pierre croyait qu'il rêvait. Alléluia. Pierre croyait qu'il rêvait. Pierre et Dieu, la, la, la partie même qui me plaît dans cette histoire, on dit la porte de fer qui mène à la ville. La porte de fer qui mène à la liberté. La porte de fer qui mène à la nomination. La porte de fer qui mène à ton affectation. La porte de fer qui mène à ce que tu veux, à ton bonheur. Elle s'ouvre d'elle-même au nom de Jésus-Christ. Personne n'a ouvert cette porte-là. Cette porte-là, cette porte-là, c'est ouverte d'elle-même. Alléluia. Elle s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. Oh, notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Alors que nous savons que quand il est jour aux heures de service, ce sont des gardes qui. Mais Dieu lui-même est descendu dans la fête de pierre. Alléluia. Nous allons continuer à intercéder. Nous sommes une église. Nous allons continuer à intercéder pour nos sujets. Il y a des sujets que Dieu t'a mis à cœur pour ton frère, ta sœur. Moi, il y a des sujets que Dieu m'a mis à cœur pour certaines personnes. Mais comme je dis, nous, nous allons maintenant sur YouTube. Il y a des noms que je ne veux pas citer. Alléluia. La porte qui de fer. Il dit, je briserai les verrous de fer. Je romprai les portes des reins. Ah! Je te donnerai des trésors cachés, des richesses fuite. Dieu n'a pas changé. Amen. Cette parole qu'il a dit dans Esaïe, cette parole qu'il a dit dans Esaïe, il a accompli ici pour Pierre. Et quand Pierre est sorti, ce n'était pas une vision, c'est la réalité. Ce n'est pas une vision, c'est la vérité. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas une imagination. Mais c'est l'intervention divine. Alléluia. C'est la délivrance de l'éternel. C'est la délivrance de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui agit en sa faveur. Alléluia, donc ce soir, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Christ. pour renverser les forteresses. Pour renverser les raisonnements Ça veut dire les imaginations Il y a des imaginations erronées que nous avons de nous-mêmes Il y a des imaginations erronées Que nous avons de notre, de notre ministère De notre travail de nos... Il y a des imaginations erronées Nous les renversons Et nous envoie notre pensée captive à l'obéissance de Christ Captive à la parole de Dieu Notre pensée accepte ce que Dieu dit de nous Au nom de Jésus Nous refusons les mensonges de Satan au nom de Jésus Alléluia La Bible dit quand il est sorti de la prison, son gars de corps qui est un ange est parti. Maintenant, Pierre est revenu à lui. Le temps de réaliser, les gens t'ont déjà nommé. Le temps de réaliser, les gens t'ont déjà affecté. Le temps de réaliser, que on ce dont on veut, on, veut te, on veut te priver, on te donne ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On dit après avoir réfléchi, il dit, il dit je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Et qui m'a délivré de la main d'Hérode. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Le peuple juif attendait une condamnation. Dieu a envoyé la délivrance. Le peuple juif attendait la mort. Dieu a envoyé la vie. Alléluia. C'est que les gens attendent de toi là. Ils ne vont pas voir ça. Ils vont voir la peine de Dieu. L'intervention divine au nom de Jésus. Après avoir réfléchi, se dirige vers la maison de Marc. Mère de Jean, si nommé Marc où beaucoup de gens étaient réunis et priaient. Donc voici les frères et sœurs, de les frères, les, les amis de, de Pierre qui étaient en train de prier, d'intercéder, d'intercéder. Le Saint-Esprit a conduit Pierre là-bas. Et puis a frappé à la porte. C'est-à-dire que eux mêmes ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu pouvait. C'est-à-dire que la mort, de, la mort de Jacques les a tellement traumatisés. Ils ne pouvaient même pas croire que Dieu pouvait les exaucer le même jour, au même instant. Amen. On dit, il s'est mis à la porte, il a frappé. La servante aussi, tu ne sais pas si on le poursuit. Il fait nuit. Tu vas ouvrir la porte. Tu vas être affairé d'abord. Alléluia. Donc, Paul est venu, et Pierre est venu, il a continué à frapper. Ils ont ouvert, ils étaient étonnés de le voir. Les gens seront étonnés de te voir. Oh. Alléluia. Ils seront étonnés parce que là où ils pensaient que tu, tu devais être là, tu n'es ne, plus là-bas. Alléluia. Les gens seront étonnés de te voir là où ils ne voulaient pas que tu es. Les gens seront étonnés de te voir dans le fauteuil qu'ils ne voulaient pas que tu, tu sois. Alléluia. Les gens, les gens les gens, seront étonnés de te voir dans ta nouvelle localisation. Elle dit, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Amen. Pierre dit, ne me cherchez plus en prison. Oh. Je ne suis plus là-bas. Dieu l'a délocalisé. Amen. C'est Dieu qui positionne. C'est Dieu qui positionne C'est Dieu qui positionne C'est Dieu qui délivre C'est Dieu qui délocalise Alléluia Et donc il a fait le compte rendu Il a rendu témoignage Maintenant Dieu hmm, Il ne faut pas avoir affaire à quelqu'un qui craint Dieu Parce que quand tu as affaire à quelqu'un qui craint Dieu Tu vas le payer cher Cher La Bible dit Les soldats fuient dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Ce même hérode là, il s'est mis à sa recherche. Il ne l'a pas trouvé. Ils ne te trouveront pas. Aucun sorcier ne va te trouver. Aucun méchant ne va te trouver. Tous ceux qui désiraient ta chute ou bien qui ne veulent pas signer les papes, ils ne vont pas te trouver où ils doivent te trouver. Alléluia. Amen. Il dit, il a, il, il, il, il a donné l'ordre de les mener au supplice. C'est-à-dire que ceux qui gardaient, ceux qui gardaient Jacques, un pied, pardon, ceux qui gardaient pied. La sentence est tombée sur eux. Mais Dieu n'est pas resté là-bas. La Bible dit au verset 21. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, Sakayabako. Il y a le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Il y a un trône qui parle. Il y a le trône de la grâce qui parle pour les enfants de Dieu. Mais le trône de la grâce est le trône de jugement Pour les ennemis des enfants de Dieu Il dit Il regarde publiquement Le peuple s'écria Voix d'un Dieu et non d'un homme Il n'a pas donné gloire à Dieu La Bible dit au même instant Au même instant Le Dieu qui a délivré Pierre de la, des griffes de la mort, des liens de la mort, des griffes de la prison. Le même ange, je suis sûr que c'est le même ange là. Qui était venu en mission pour délivrer Pierre. Le même ange là n'est pas encore retourné au ciel. Il est resté sur la terre. Il dit au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira et rongeait de vin. Dieu est dangereux. On dit qu'il expira, rongé de vin. Il n'y a même pas un sépulcre. Au nom de Hérode, pour que les gens disent, Hérode là, il a vécu un jour, il était, il était roi. Hmm. Dieu a effacé les traces de d'Hérode. Parce que lui, Hérode, il a tué un enfant de Dieu. Parce que lui, Hérode, il a arrêté un enfant de Dieu. Dieu a effacé ses traces. Point de sépulture pour lui. Point de sépulture pour lui. Hallelujah. Amen. C'est pour ça que Dieu venge les ennemis de ses enfants. C'est ce qu'il a, ce qu a fait pour Pharaon. La mer où engloutit Pharaon. Alléluia et son armée. Amen. Alléluia. Et la Bible dit cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Je demande au nom de Jésus que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, Continue à, à méditer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit déversée dans ton cœur. Que Fais toi-même, écoute la parole de Dieu. Médite, lis la parole de Dieu. Que soit soit dévastée dans, dans tes pensées, dans ton esprit, que, dans, dans, dans, dans, dans ton intelligence. Pour que tu sois transformé, que tu sois régénéré. Alléluia. Parce que Dieu, il ne veille que sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour l'intervention divine et ce soir nous demandons l'intervention divine l'intervention divine seigneur dans la vie de chaque soeur, de chaque frère au nom de Jésus-Christ l'intervention divine tout ce qui est tout ce qui est mu tout ce qui est mu cassera, tout ce qui est mu de blocage, tout ce qui est mu de limitation, que les limitations tombent, que les chaînes tombent, que les limitations s'arrêtent, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus Christ, hein, nous proclamons la liberté pour réussir, la liberté pour servir le Seigneur, la liberté pour lire la Bible, la liberté pour être des chrétiens affermis, la liberté pour évangéliser, la liberté pour être des intercesseurs. Seigneur, pour prier sans cesse au nom de Jésus. Seigneur, donne de fado à chacun au nom de Jésus pour prier sans cesse. Hein. Merci Seigneur pour ta fidélité. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, car le Seigneur Dieu, omnipotent, règne. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia car le Seigneur Dieu omnipotent règne Alléluia Alléluia gloire à Dieu Alléluia Alléluia car le Seigneur Dieu omnipotent règne Alléluia Alléluia gloire à Dieu Alléluia Alléluia car le Seigneur Dieu Omnipotent, règneux Alléluia, Alléluia Gloire à Dieu, Alléluia Je bénis le Seigneur pour le message qu'il nous a donné, Alléluia Notre Dieu est le Dieu de la délivrance Le Dieu de la délivrance Le Dieu de la délivrance Et nous remercions le Seigneur pour sa fidélité dans la vie de chacun d'entre nous Le Dieu que nous lisons dans la Bible Il est le même que nous expérimentons Je déclare l'intervention divine Que Dieu envoie son nom Que Dieu envoie le tremblement de terre, pour casser toute prison satanique au nom de Jésus, pour casser toute prison de limitation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Merci Seigneur. Merci pour chaque adorateur, chaque adoratrice. Merci pour cette nuit que tu nous donnes. Merci pour demain soir. Merci pour chaque soir. Seigneur, voici tes enfants que nous sommes. Nous savons que ton amour nous garde. Nous savons que ton sang nous protège. Nous savons que ton nom est inscrit sur nos fronts Et nous savons que nos vies sont dans ta main. Nos lendemains sont assurés parce que tu vis. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit loué. Merci. Adoratrice, tu es bénie. Adorateur, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle nuit. Au nom de Jésus, je vous aime de l'amour de Jésus.